Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus à l'émission Dans l'intimité de Dieu le de J'aime des prières, l'émission au cours de laquelle Dieu vous fait du bien. Alors, le thème aujourd'hui est « Aide-nous à aller à un autre palier de la foi au Éternel. » Et notre tête de base aujourd'hui se situe dans Luc 19, verset 1 à 3. Amen. Donc on prend nos livres et on lit ce passage. Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, Amen. traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. Amen. Et on, on peut même ajouter le verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par, loi, par, par là. Alors, nous voyons au travers de ce passage la foi de Zaché. Étant mm -hmm. de petite taille, il a trouvé la solution pour pouvoir voir le Seigneur. Donc, mm -hmm. c'est notre test de base, notre test de, de base dont nous devons nous fonder sur ce passage pour ce moment. Alors, nous allons commencer. Nous avons deux parties. La première partie, elle sera dirigée par moi, votre serviteur. Et la deuxième partie sera dirigée par votre servante, par Madame Sairi. Okay, donc, euh, sans plus tarder, on va commencer. Donc, nous allons prier pour que Dieu restaure euh, notre amour et, et notre foi euh, d'avoir vraiment la soif pour... Euh, l'œuvre de Dieu. Donc, prions pour ce sujet. Oh, Père éternel, tu nous toi nous et nous donnons la voix, à ton Père éternel. Merci Seigneur, ah, toi, toi, toi ta puissance qui agi au puissant puissance des puissance des de te te nom puissant de Jésus. Toutes tes actions, Seigneur, et tout tes actions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Dieu, donne la soif réellement à tes chercheurs. Qu'il soit, tu Seigneur, à ce que tu rachètes. Oui, avec soif de te voir. Taché avec soif de te voir. C'est pour cela. Il est monté, oui, Seigneur, Dieu suis état au Père éternel, parce que tu as fait la mission et que ton nom, soit Père éternel, et moi, nous avons. Restaure notre amour et notre force. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour atteindre tes objectifs au nom de Dieu. Ta parole, ta gloire. Si non et glorifie ton saint nom. Me Merci car sans toi nous ne pouvons rien. Te te soin de de te a de au nom de Jésus Christ à toi l'honneur et la magnificence. Amen. Nous allons maintenant prier pour que Dieu renouvelle en nous la vie des prières, oui, quand Amen. nous disons la, la Bible, nous voyons que Jésus-Christ qui était lui-même Dieu, lui-même le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il priait au point où la sueur descendait comme des grimaudes de sang, donc nous allons prier, oui, pour que Dieu nous aide à avoir une vie de prière authentique, prions. Amen. Éternel, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour cela, ô Sabaoth, nous nous approchons Dieu des toi. Éternel, pour renouveler nos vies de, de, de prière, en ce moment, les, en en les de derniers, ta présence, nous ne pourrons avoir une vie de prière absolue. Père, renouvelle nos forces, renouvelle un nos vies de vie prière et aide-nous à atteindre tes objectifs renouvelle nos vies de prière et laisse ta place s'éteindre à nous. Nous avons besoin de toi, oh Sabaoth. Nous avons besoin de toi, oh Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Renouvelle notre vie de prière, Saint-Esprit. Viens inonde nos vies. Et renouvelle nos vies de prière, Sabaoth. Renouvelle nos vies de prière. Dieu qui peut tout. Renouvelle nos vies de prière. De prière et des de de de prière. Aide -nous aide -nous et Aide-nous à atteindre objectifs. aide Et et de prière. Alléluia. nous Michael, ton micro est fermé. Rabachi. Rabachi Kirgi. Michael, ton micro oui. est <inaudible> fermé. Oui, on y va. C'est pas toi. Alors, Franck, <inaudible> tu nous reçois Oui, je reçois. Ok, parfait. <inaudible> Alors, nous allons maintenant prier pour que Dieu augmente la taille de notre foi afin qu'elle soit inébranlable. Alors Amen. Pour ce sujet. Amen. Et mais... oui, Seigneur, tu as dit si notre foi est fait. comme un grain de chénéré, nous dirons à cette montagne, montagne le... pour toi de là. Éternel, et bénissant et Si nous ne point. Nous te célébrons, toi le Dieu, Dieu qui ne faillit jamais. Père, sans toi, nous, nous, nous ne pouvons pas, pas rien. Nous, nous, nous te prions, Sabao, d'augmenter la taille de notre foi. Elle est lion, nous te prions d'augmenter la taille de notre foi, afin qu'elle soit inébranlable, Seigneur. Oh, aide-nous à avoir une foi la, Seigneur, pour la taille de notre foi, la taille de de tout. Nous avons besoin de, de ton éclatation. Chabar, te plaise, d'augmenter la taille de notre foi. Elle est-ce que te plaises, d'augmenter la taille de notre foi, afin qu'elle soit idéale. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous savons ton aide Nous ne pouvons y arriver éternellement. est es objectif au nom je de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Euh, à aller en, en profondeur dans la connaissance pour que nous voyons nous, sur euh, d'autres dimensions. Pour que nous, voyons euh, pour pour que que nous, nous, nous le voyons sur d'autres dimensions. Oui, voilà. Donc nous allons prier en tout cas pour que Dieu nous aide vraiment à, à, à la prion. Et aide-nous à aller en profondeur de ta connaissance. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à aller en profondeur de ta connaissance. Que nous puissions te découvrir toutes les dimensions. Nous voulons te découvrir toutes les dimensions. Alors, viens, Saint-Esprit, nous aide-nous à aller. Avec toi, et nous à aller en profondeur avec toi. Oh, nous devons découvrir toute autre dimension. Et nous allons aller en profondeur avec Nous ne pouvons y arriver par nous-mêmes. Nous, nous avons besoin de ton appel, nous avons besoin de ton prix, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons à en profondeur avec toi laisse on ne passe rien à Seigneur nous voulons aller en profondeur avec toi pour découvrir sous d'autres dimensions au nom de jésus Amen oui, oui, papa bien aimé, réellement, oui, réellement, Zacher voyait Jésus sur, sur d'autres dimensions. Oui, c'est pour cela il est monté sur l'arbre parce qu'il savait que c'était le Seigneur, et le Seigneur, et en lui rien n'est impossible. Donc, vraiment, que Dieu nous aide véritablement. Nous allons encore prier pour ce, ce sujet. Que nous, Dieu nous aide à le voir sur une autre dimension. Et prions encore pour ce même sujet. Seigneur, aide-nous à te oui. voir sous d'autres oui. oui, oui, oui, dimensions. Parce que souvent, oui. nous nous limitons à la dimension oui, oui. oui, oui. oui, oui, oui. préliminaire. Nous nous limitons, Seigneur, à la petite voix, à la voix des petites tailles qui ne nous permet pas de te révéler à nous sur d'autres dimensions. Seigneur, donne-nous, augmentez la taille de notre foi, pour que nous puissions te voir sur d'autres dimensions. Seigneur, donne-nous, augmentez la taille de notre foi, pour que tu, tu puisses te révéler à nous sur d'autres dimensions. Oh Seigneur, ne nous laisse pas, ne laisse pas, non? La taille la, du premier jour de la conversion, nous voulons aller en profondeur avec toi. Oh, augmente la taille de notre foi, que nous puissions te voir sous nos pieds. Au nom puissant de, de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que Dieu nous a exaucés, oui, parce que la taille, la taille de, de, de, de, de achers n'a mmh. pas été un obstacle pour lui. Nous allons prier pour que euh, Dieu nous aide à... Dieu nous aide euh, à, euh, à révéler son existence. À... Eh, Excusez-moi, à... quand j'écrivais ça, là, j'étais présente plusieurs jours, donc il y a trop de fautes, même, il y a tout mélangé là-bas. Okay, okay. <rire> nous allons prier pour que, pour que Dieu nous aide, à, pour qu'il révèle... Voilà, son existence et son règne dans, dans le monde. Voilà, pour que Dieu révèle son existence voilà, et son règne dans le monde. Voilà, nous voyons que le monde est vraiment perverti. Donc nous allons vraiment prier pour que vraiment Dieu révèle son existence et son règne. Pour que le monde sache que c'est lui qui a créé ce monde et que c'est lui qui règne. Alors, Allô, cher. Éternel, tu es le Dieu élevé au-dessus de tout, le maître de l'univers, le créateur de tout choses, le père des orphelins, l'ami, des cas désespérés. Oh Seigneur, nous sommes devant ta face pour que tu puisses, à travers notre vie, révéler ton existence au monde. Seigneur, nous voulons que tu vie soit des monuments par lesquels tu révèles ton existence au monde, Seigneur. Oh Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur. Aide chaque membre, oh chaque délégué, aide, aide les responsables, de cette plateforme aide à être afin que notre vie puisse révéler ton existence dans le monde et que ta gloire, ton ta lumière, éclate en nous, existence dans le monde. À toi l'honneur, toi, toi qui règnes, toi qui es pas de chemin, éternellement mon je pense nous révèle ta gloire dans, dans ce monde. Aide-nous. révèle ton existence un canal de de ton existence dans monde. Que ma vie, que la vie, de, de mon la vie de mon la vie de mon monde, la vie de mon la vie de la vie de mon de monde, la vie de monde, la vie de mon il nous allons à la révélation de la le Amen. Amen. Amen. Amen. Aide-nous à faire de toi notre priorité et l'objet de notre, de notre gloire. Amen. Rébabas sobre qui te combat. Rébabas sobre qui te combat. Rébabas sobre qui te combat. De ma soeur, de mon frère, de chaque délégué, et j'ai un dépouillé de son aide de chaque mois, et chaque plateforme aide mes enfants. Oh Seigneur, à faire de toi notre priorité et l'objet de notre planche. Seigneur, nous voulons faire de toi notre priorité et l'objet de notre planche. Aide-moi à y arriver. Saint-Esprit ne peut pas l'affaire. On ne pense pas, nous pas nous à nous-mêmes, mais aide-nous, Seigneur. Que nous de toi, notre priorité est l'objet de notre loi dans tous les domaines de notre existence. Aide-nous à faire de toi. Notre, notre, notre, notre, notre, notre, notre, notre, notre, notre priorité est l'objet de notre fonction au nom de l'Église. Je ne sais pas parce que je suis la première fois, je suis la amen amen Allez-vous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous donner une foi, une foi vivante, audacieuse et agissante. Donc, une foi vivante, audacieuse et agissante. Prions. <st> de la baba souré que dit que t'es combara bara l'une pourra te combara soin de que et la combara nous que voir. Alors, donne-nous la combara nous la la foi, nous, nous la voix, ne nous donne pas cette voix légère, cette voix des petits Nous voulons une voix audacieuse, nous voulons une voix agitée, nous voulons une voix vivante et non une voix morte. Seigneur, qui nous mène à un autre palier, Seigneur, qui nous amène à une voix, à toute autre Nous voulons au sein des GM de prière mission, moi, mes délégués, mon Seigneur, le reste responsable. Nous voulons une fois agissant, une fois audacieuse, une fois une fois qui nous permet Il de nous, des choses. Est-ce que tu nous allons demander à Dieu pour qu'il nous aide à, à réussir notre mission sur la terre. Voilà. Amen. Et dans la mission que Dieu a mis sur notre chemin, il y a aussi l'évangélisation, aussi des dons particuliers qu'il a donné à chacun de nous. Nous allons lui demander, demander qu'il nous aide vraiment à réussir ces missions-là. Prions. Amen. Et que, même, Amen. Toi, point point, point. que nous, sans toi, nous ne sommes rien. Nous de la nous voulons te louer et t'adorer. Père, tu nous envelais, nous sans ne pas dans 100 lettres du Saint-Esprit, on ne peut y arriver. Les temps sont mauvais et la l'acheter peut nous envoyer dans la pour peut nous le déport. Nous ne voulons pas de le déport. Nous voulons réussir la mission de laquelle nous avons créé sur cette terre. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Nous voulons agir. Nous voulons l'action du Saint-Esprit. Nous voulons rolier. Sabar, que tu nous aides. Nous voulons que tu nous inondes de ta présence. Que tu nous aider à réussir la mission pour laquelle nous avons créé sur cette terre. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ne est y arriver de à réussir la de nous allons prier pour que Dieu nous aide. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à marcher dans le canevas et la tracé sur notre chemin. Voilà. Nous prions. Alléluia. Eh. Tu J'ai appelé pour chacun pour que nous avons une gestion, une gestion, une question et un canneau de Nous ne pouvons pas quitter le couloir de notre vie, nous avons marché dans le couloir de notre vie. Nous avons marché dans le couloir de notre Que Nous ne soyons pas quitter de la vie. Nous ne soyons pas quitter le couloir de notre vie. Il n'y a pas quitter le couloir de notre Eh, de mon frère, de mon mari, paix de ma mari, paix de mon mari, de dans le de son appel au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas côté de notre appel. Que nous ne soyons pas côté de la, Mais nous pouvons réjouir dans le couloir de notre appel au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors ,OK. oui, bon ouais, bon. bon, nous Amen. avons fini notre première partie. Donc, nous allons euh, dire à notre frère le... notre frère de prier et prier pour cette première partie. Je voilà. dis merci à Dieu pour cette première partie. Lequel lequel des frères Il y a deux. Il y a Achille et puis il y a Franck. Je vais voir le nom. Voilà. Notre frère Thibaut Achille. Voilà. Okay. Thibaut Achille. Voilà. Tu dois dire merci à Dieu voilà. pour cette première partie. Oh, et tout ça. nous savons qu'il nous a exaucés. Voilà. Donc, puis... Nous voulons te rendre gloire notre Père, notre Dieu. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Nous voulons te bénir, toi qui nous rassembles en ce moment. Père, ta parole déclare que si d'autres personnes s'accordent sous le ciel et demandent quelque chose en ton nom, cela leur sera accordé. Non, nous bénissons ton nom de ce que nous sommes tous. Et par ton esprit, Seigneur, Dieu nous de par ces sujets que tu as mis sur nos cœurs. Seigneur, nous prions, oh, nous croyons. Mm. Que tu es celui-là, père, qui nous a parce que tu nous exauces toujours. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, parce que c'est par ton esprit que toutes ces choses, au oui, Dieu de gloire, ont été faites jusqu'ici. Et nous voulons, Dieu vivant, que le Seigneur de gloire, à ton peuple que nous sommes, nous donne la possibilité de pleinement être uniquement puissant en ces temps de la fin. Nous voulons que tu donnes à chacun de pleinement expérimenter ton règne dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et nous prions que Dieu de gloire, par ton esprit, nous soyons des sources d'impactation, Père, afin que Dieu de gloire, l'on puisse voir la manifestation de la foi. Seigneur Dieu de gloire, croyons que Seigneur, tu es celui-là qui révèle ton règne dans nos vies, qui révèle ton règne dans nos activités, qui révèle ton règne, Seigneur Dieu de gloire, dans tous les compartiments de nos vies, parce que ce monde attend avec un acte de Dieu. Nous les de Dieu, parce que Seigneur, c'est temps qui marque la fin. Sont déjà, Seigneur Jésus-Christ, à nos portes, Père. Et il nous faut de pleinement être réellement remplis de ton ta de puissance, Père, pour marquer la différence, Père, dans tout Jésus. C'est pour cela que ce soit, Père, nous voulons que Dieu de gloire, ce soit, Père, nous, voulons, nous donne pleinement cette capacité à pleinement manifester ton règne, ta puissance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta gloire nous donne grâce, Seigneur Dieu de gloire. Afin que Dieu vivant, nous soyons Dieu de gloire, ceux qui impactent et non ceux qui sont influencés. Parce que Dieu de gloire, nous passons par Dieu le Seigneur, le Seigneur, le Dieu victorieux qui nous donne de pleinement pensée, Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu es avec nous et tu continueras de faire en sorte que nous puissions pleinement témoigner toujours de ta fidélité. Merci pour cette première partie. Merci parce que Seigneur, tu es. qui de ce moment. Béni soit tu Seigneur pour tout ce que tu sais de faire. à toi la louange et l'élévation dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, Amen. Sans plus tarder, Amen. nous allons passer à la deuxième partie. Et c'est est partie. Voilà. Donc, euh, notre Eliane, vous avez la parole. OK. Merci, mon délégué. Alors, le frère Afi, est-ce que tu as ta Bible? Tu peux, si tu as la Bible, tu peux nous relire le texte de base, s'il te plaît. Luc 19, versets 1 à 3. Je euh, n'ai bon, pas, pas ouvert euh, bon, la lumière. On le conducteur. Donc, si on peut me rappeler, j'ai la... dit Luc, Luc, Luc 19, verset 1 à 3. Luc 19, verset Et, 1 à 3. Il, il pense que, qu'elle dit le frère Afi, c'est ça, non Afi Oui, c'est ça. D'accord, Luc voilà. 19, verset 1 à 3. C'est ça Oui, oui j'ai dit Afi. Oh. Ce n'est pas, pas Thibault, c'est plutôt Afi. Ah, d'accord, Afi. C'est ah, Franck. Désolé. Oui, Franck. Oui. Vous avez dit le livre? 19, verset 1 à 3. J'ai un problème de livre. D'accord. Donc, Achille, Achille peut lire alors. Achille, vas-y. D'accord. Luc 19, verset 1, à 3. Mm -hmm. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Mm -hmm. Verset 2. Or, un homme riche appelé Zachée à voir était Jésus. Mais il, il, il, il n'y parvenait pas à pouvoir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit, « Zachée, fais-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Verset 6, sans s'empressa. Non, c'est juste 3. Verset 7. Amen. Amen. OK. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, l'histoire raconte quelqu'un. C'est une histoire qui relate une foi puissante et agissante. Parce que la personne voulait voir Jésus. Aujourd'hui, si on veut traduire au plan spirituel, Veux-tu voir Jésus dans, dans, le, dans ton travail Veux-tu voir Jésus dans tes projets Veux-tu voir Jésus dans tous les domaines de ton existence Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu n'as pas encore vu le toucher de Jésus, l'action puissante du, du miracle de Dieu Est-ce que tu as un sujet de prière qui jusqu'à présent où tu n'as pas d'exercice Alors, lui voulait voir Jésus. La foule l'empêchait, la foule c'est les épreuves, la foule c'est tout ce qui peut t'entourer. Le mensonge du diable qui peut te dire non, tu ne peux pas voir Jésus. Mais lui, il a bravé la foule, il est monté sur le sycomore pour voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Alors si ta foi est de petite taille aujourd'hui, monte sur le sycomore, monte dans la présence de Dieu. Le sycomore, moi je l'appelle la présence de Dieu. Rentre dans l'intimité de Dieu, demande à Dieu d'augmenter la taille de sa foi. Pourquoi lui, il est monté? Parce qu'il qu veut augmenter sa taille pour voir. S'il n'était pas monté, il n'allait pas voir Jésus. La foule était devant lui. Donc, il faut que Jésus augmente la taille de notre foi pour que toutes les situations qui sont bloquées dans nos vie soient débloquées. Alléluia. Alors, Alors la même. deuxième partie, c'est la capacité et la puissance en Christ. Le premier sujet, rends-nous capables d'accomplir des choses extraordinaires. Nous allons prier pour ça. On n'a pas assez de minutes. On prend juste quelques secondes. Que Dieu nous rend capable d'accomplir les choses extraordinaires par la foi puissante et agissante. Amen. Les babas sourirent que des combats. par la y de Seigneur, nous ne pouvons y arriver par oui. nous-mêmes. Oui. C'est pourquoi, pas, Michaël, parce que nous sommes montés à la chambre, nous sommes montés, rentrés oui. dans ton intimité, oui. pour oui. que tu nous oui. rendes oui. capable oui. d'accomplir oui. les choses oui. extraordinaires oui. dans oui. notre oui. vie. Oui. Oh, Seigneur, cette dernière le nous avons mis nos vies à travers oui. l'expansion oui. de ta puissance sur nos vies. Les gens savent que tu existes okay. et que ta parole est la vérité. Mm -hmm. Rends-nous capables d'accomplir les choses extraordinaires, Père mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Céleste, au nom mm -hmm. puissant mm -hmm. oh, oh, oh, de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen, Amen. La Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Amen. le sujet 2, c'est fait-nous, Fais de nous la terreur des puissants des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Nous allons Amen. demander au Seigneur de faire Amen. de nous la terreur des puissants des ténèbres. Tellement sa puissance serait investie en nous. C'est-à-dire, de loin, même quand les puissants des de ténèbres nous voient, ils dégagent de nos chemins. Parce qu'ils croient que s'ils ne dégagent pas, le feu de Dieu va les dégager. Alors que Dieu investit sa puissance en nous de telle sorte que nous soyons la terreur des puissants des ténèbres. Alléluia. On prie le Seigneur. Amen. Nous en Que soyons des ténèbres. nous des nous que nous je suis dans tout le monde. Alléluia. Alors, Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à accomplir des prodiges dans notre ministère et que Dieu, on va joindre les deux sujets, trois et quatre, que Dieu nous aide à accomplir les prodiges dans notre ministère et que Dieu lui-même marche au-devant de nous pour accomplir la mission qui nous a confiée. Amen. Amen. Amen. Éternel, nous te prions de nous aider à accomplir, oh Seigneur, Seigneur, des prodiges dans nos ministères. Et que toi-même, tu marches au-devant de nous, pour accomplir, Seigneur, le le à le réaliser le la le mission le que, le que le tu nous as confiée le le dans les territoires le où le tu nous as placés. Seigneur, marche au-devant de nous pour réussir la mission que tu nous as confiée dans nos différents territoires. Et que toi-même, tu marches au-devant de nous. Seigneur accomplis accompli des prodiges, Seigneur dans nos ministères, à toi la gloire Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur que pour que sa présence dans nos vies. Amen. Alors, nous allons remercier le Seigneur pour sa présence dans Amen. nos vies et pour les ossements à tous ces sujets, parce que la Bible dit que quand vous demandez quelque chose et que cela, honore Dieu, sachez que vous l'avez déjà reçu. Alors, Amen. comme le fait de plaire à Dieu, le fait d'augmenter la taille de notre foi, honore Dieu, alors nous croyons que nous avons déjà reçu. Donc, nous allons lui dire merci pour sa présence à ce moment et lui dire merci pour les ossements à notre prière. Père, nous te bénissons et nous euh, te disons à la vie et merci. Merci. Te merci. toi l'honneur et notre reconnaissance, merci. à toi la louange, merci. toi qui es toujours présent. Lorsque nous prions à toi, nous voyons merci. ta présence dans l'ordre. Sabaoth, merci, merci de nous avoir exaucés. Merci, merci pour ta présence à cette mission, pour tes objectifs que tu as À toi toute notre reconnaissance. Merci, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Amen. Nous avons fini et nous allons demander à notre frère Afi, voilà, de remercier le Seigneur voilà, pour ce moment. Voilà, c'est lui qui a permis, c'est Dieu qui a permis ce moment. Donc nous allons dire, demander à notre frère de lui dire merci. Voilà. Donc le frère Afi vous prier D'accord Éternel, mon Dieu, m'envoie. Nous te bénissons, nous nous remercions pour cette rencontre, pour ce moment que toi-même tu as permis. Mais tu as voulu que tes enfants se réunissent, nous partageons ta parole. Nous avons partagé cette parole en ton oui, nom, Père. Ben, je vais bénir ton nom pour ce que tu as implanté, tu nous a fait, et que tu imposes ta la puissance mais sur la vie de tes enfants réunis. Amen. La puissance n'est pas un problème au Père que ton nom soit élevé qu'on sort d'ici au Papa que le prochain programme soit au centre au Père que ta grâce chers. soit partagée Par parmi les familles parmi ces personnes au Papa que les personnes que nous allons croiser que ce groupe la grandisse au Père que ta puissance au Papa soit élevé au des enfants Yes. Amen. que ton nom soit élevé